Bonjour, ma mission aujourd'hui c'est de vous présenter un panorama des ressources de la pêche et de l'aquaculture et des enjeux alimentaires qui s'y rapportent. Alors je vais commencer par une présentation de la production globale selon les données de la FAO. Vous avez ici euh, la production de la pêche en bas et de l'aquaculture en haut depuis les années 50. Donc en, en ce qui concerne la pêche... On voit deux choses. Déjà que l'eau douce est très, très dominée par la mer. La pêche, la pêche maritime est très dominante. Et on voit une croissance régulière de la pêche depuis les années 50 jusqu'aux années 90. Le, la production par la pêche a quadruplé durant cette période là, avant de se stabiliser depuis 90 et de quasiment plus évoluer depuis. Par contre, dans ces années 90, au moment de la stabilisation de la pêche, l'aquaculture a encore un niveau de production extrêmement faible. Et depuis, la croissance, que ce soit en eau douce, mais aussi en mer, est très forte. Donc deux choses à retenir, la croissance de la pêche puis de l'aquaculture et la deuxième c'est cette croissance régulière puisque la, les produits aquatiques ont la plus forte croissance des produits alimentaires au niveau planétaire. Euh, je ne euh, me suis pas beaucoup focalisé sur les chiffres parce qu'en fait ce qui nous intéresse c'est l'alimentation et pas juste la production. Or un quart de la pêche ne sert pas à alimenter des humains, il sert notamment à, à l'alimentation animale. Donc trois quarts de la pêche, soit 74 millions de tonnes et 100% de l'aquaculture, 82 millions de tonnes, servent à l'alimentation humaine. Et donc la consommation de, de, par habitant et par an est de l'ordre de 20,5 kg. C'est-à-dire que pour nourrir 7 milliards d'habitants avec 20,5 kilos, eh bien on, on, utilise, on consomme environ 100, un petit peu plus de 150 millions de tonnes de, de, de production. Donc la pêche, puis l'aquaculture ont surcompensé la croissance démographique. Si vous regardez le graphique ici, on voit la production en bleu, la croissance démographique qu'on voit un petit peu moins bien en orange, et puis la consommation par habitant qui est en rouge. Et donc, là, comme la croissance dépasse de, de la production dépasse la, la croissance démographique, eh bien, la consommation par habitant augmente et a triplé depuis les années 50. Aujourd'hui, les produits aquatiques représentent Uniquement en calories 1 à 2% de l'alimentation mondiale, ce n'est pas beaucoup, mais il représente 7% des protéines et 17% des protéines animales, avec environ 50% eau douce et 50% marin. Euh, la dépendance, tout ça, ce n'est pas équitablement réparti. On a une trentaine de pays pour lesquels euh, les protéines animales sont représentées à plus de 30% par les protéines aquatiques. Et parmi ces pays-là, il y a 22 pays sur ces 30 qui sont des pays pauvres avec des problèmes de carence alimentaire. Donc le slogan de la FAO par rapport à ça, c'est les produits aquatiques sont riches pour les pauvres parce qu'ils sont essentiels pour fournir pour beaucoup de pays des protéines et aussi des micronutriments. Alors je vais maintenant euh, m'intéresser plus spécifiquement à la pêche avant de vous parler d'aquaculture. Donc la pêche a cette spécificité d'être au niveau planétaire la dernière activité conséquente de chasseurs-cueilleurs pour l'approvisionnement humain. Les prélèvements marins de faune sauvage sont 40 fois supérieurs aux prélèvements de faune sauvage terrestre. Et comme on prélève de la faune qui est produite naturellement, on ne choisit pas la production et donc elle est assez diversifiée. On prend ce qui est produit par le, par le milieu naturel et donc la pêche est très diversifiée avec 2000 espèces environ qui sont exploitées. Alors, quel est l'état de cette euh, exploitation par la pêche Eh bien, si je reprends les données de la FAO depuis, euh, depuis les années 70, vous avez en, ici en bas les espèces sous-pêchées, au milieu les espèces pleinement exploitées, et puis les, euh, les, les ressources surexploitées en, en orange en haut. Et donc, on voit euh, que finalement, il y a pratiquement plus de ressources peu exploitées, qu'on a gardé environ 50% de, de stock. Euh, pleinement exploité et que la proportion de ressources surexploitées croît pour atteindre aujourd'hui plus d'un tiers avec une, une, une tendance qui est mauvaise à l'augmentation de cela. Alors c'est d'autant plus préjudiciable qu'on est capable, on sait quand on met de la gestion en œuvre, de gérer durablement les ressources halieutiques, ce qui est à la fois bénéfique pour la, le maintien de la faune aquatique mais aussi ce qui permet de produire plus et de surcroît de produire par la pêche pour beaucoup moins cher. En ce qui concerne l'aquaculture, maintenant, eh l'aquaculture, c'est 90 millions de tonnes de production. C'est plus de 50% de l'alimentation humaine en produits halieutiques, c'est plus que la pêche. Et l'aquaculture, elle est entre, disons, 35 et 40% marine, alors que la pêche est forte dominante maritime. L'aquaculture est bien sûr moins diversifiée que la pêche, parce que on produit comme, en aquaculture comme en agriculture ce que l'on souhaite produire. C'est-à-dire que euh, on choisit ses productions, ce qui fait que 85% de l'aquaculture sont concentrés sur une vingtaine d'espèces. Et une caractéristique de l'aquaculture, c'est d'être dominée par l'Asie, euh, qui produit quatre, plus de 9 dixièmes de la production, avec la Chine qui à elle seule en représente plus des deux tiers. Mais la principale caractéristique de l'aquaculture, c'est son niveau de croissance absolument phénoménal. On est à 8% de croissance depuis les années 60, c'est-à-dire qu'au cours des 60 dernières années, on a multiplié la production de l'aquaculture par 60%. Sur les 30 dernières années, depuis la stabilisation de la pêche, les années 90, cette production d'aquacole a été multipliée par 13. Et la croissance, rien que sur les 15 dernières années, elle est encore de 6% par an. Donc de ce fait, on a supplanté la limitation de l'offre, c'est-à-dire que l'aquaculture se développe beaucoup plus vite que la population mondiale et fait qu'on continue à augmenter la consommation de produits aquatiques du fait de cette croissance de l'aquaculture. Deux exemples de cette croissance rapide. La bascule entre pêche et l'aquaculture pour l'alimentation mondiale, c'est 2015. Et aujourd'hui, on a déjà 10 millions de tonnes de plus de production aquacole que de production par la pêche. Et le deuxième exemple, c'est celui qui est illustré sur la figure. Eh bien, tout simplement, ce que vous voyez, c'est que la croissance de la pêche, elle s'est arrêtée, elle est nulle depuis les années 90, j'en ai déjà parlé. La croissance de l'agriculture et de l'élevage que vous avez en haut, elle est certes constante, mais modérée. Et ce que vous voyez en bas, c'est la croissance de l'aquaculture. Vous voyez les, les taux de croissance, hein, la pente Croissante et sans commune mesure avec les autres types de production. Et donc ça, ça m'amène à vous parler maintenant de perspectives, de ce qui va se passer dans l'avenir, parce que je vous ai parlé du passé et du présent. Et donc ce que vous voyez ici sur la partie droite de la figure, c'est les perspectives d'avenir. Et donc la pêche que l'on voit ici un petit peu décroître, ça c'est ce qui va se passer si l'on intègre le fait que la surexploitation continue. Si on gérerait durablement, on pourrait un petit peu augmenter la production par la pêche. Mais ce qu'on voit surtout en jaune, c'est la croissance de l'aquaculture, Culture qui se perpétue. Et donc les, les protéines aquatiques pourraient atteindre euh, un tiers des protéines animales en 2050, ça c'est du, du domaine à peu près certain, mais elles pourraient dépasser les protéines animales terrestres d'ici 50 ans dans l'alimentation humaine. Donc c'est la plus forte croissance alimentaire et de surcroît son impact est moindre. Pour faire de l'aquaculture, et notamment en mer, on consomme moins d'eau et on consomme aussi moins d'intrants. Aujourd'hui, les produits aquatiques, c'est 17% des protéines animales pour seulement 4% des intrants. Donc, je vous ai présenté l'importance des produits aquatiques et notamment marins dans l'alimentation humaine. Et là, je conclue pour vous dire que cette, cette, cette importance, elle va encore croître et se développer. Je vous remercie.